Inès en tant que vraie parisienne connaît beaucoup de stars. Il a la barre très Donc, pour rire j'ai soit à droite tu vois Pop. un match avec. Ils nous font genre il nous recale, mais genre humiliant tu vois. Il arrive et il me chope le bras. Je reconnais sa tête et je me dis wow oh, wow oh, wow oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre Parce que je reconnais qui c'est. Pops est le couvent maintenant. <rire> okay. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Salut <rire> Aujourd'hui je me retrouve avec Inès qui est une pour le premier concept des brunchs. Le dimanche, je vais sortir des petites vidéos de temps en temps, en mode brunch à Paris, donc euh, entre copines. Euh, on fait un petit brunch, on va montrer ce qu'on a cuisiné. Euh, cuisiné Et en même temps, on parle de plusieurs sujets, euh, sur nos vies, on raconte des petits potins et tout. Et on a fait une vidéo pour la chaîne Dinette aussi, donc allez voir. Allez, allez la <rire> follow <rire> Avant, je vais vous présenter le sucré. On a pris des petits croissants et des pains au chocolat, une petite baguette de pain que Pauline a déjà tapé dedans, mais tout va Des bananes, on a fait des bagels et du... des bagels des bagels, <rire> et du quacavole a et, et, et du mousse, parce qu'on dans' le mousse. Et des petits cappuccinos, voilà En gros, je vous ai demandé, Paris ça vous fait penser à quoi Parce que là, le mood c'est un peu parisien et tout. Vraiment comme si on était en train de prendre notre brunch depuis du dimanche. Et vous m'avez donné plein de mots, plein de trucs, et on va regarder, et s'il y a un peu une anecdote qui nous vient en rapport avec ce mot, on va la donner. Le premier croissant, parfait. Bon, Inès est parisienne depuis plusieurs années, enfin elle habite à côté de Paris. <rire> Qu'elle ah, oui. mais. Elle <rire> mange un pot au chocolat ou en tous les matins. Quasi, quasiment. En vrai, dès que je me réveille, j'adore la lave manger. T'es vraiment à la, as vrai, as vraiment la parisienne par ah, exemple. Petite baguette sous oh. Ça te manque en Thaïlande Oui, mm. parce que Inès part en Thaïlande. Elle est là, je suis. Elle est, est prolo. Faut elle... pas... <rire> avoir des vlogs de Paris, vous aurez peut-être des vlogs de moi. avec un truc <rire> que je fais à chaque fois, que, genre, dès que je vois des potes qui viennent à Paris et tout, on n'a pas le temps de boire avant de partir en soirée, tu vois. Tu vois dans le métro. Mais vraiment, j'ai des vides avec Céleste. On dans bouteille d'un métro l'autre jour et tout et genre même dans le bus sauf que le bus ça bouge ouf il y avait trop de monde j'étais là avec mon verre ma taille à ça quand on était au lycée mais franchement moi je sors pas trop sur Paris j'aime pas trop sortir sur Paris genre pour le coup on fait nos études à Lille et je trouve que c'est plus sympa de sortir à Lille déjà tout est à pied t'as pas besoin d'être sapé pour rentrer en boîte ah ça coûte cher Paris mais attends elle est... mais non ah mais alors là pour le coup il y en a énormément avant scène c'est horrible sinon au pire on raconte juste des anecdotes sans sans les mots parce que les conseils tombent ballon. <rire> il faut savoir que Inès, en tant que vraie Parisienne, connaît beaucoup de stars. Qu'est-ce que tu veux nous ah, parler de ta vie de star. Mon copain, son père est producteur de cinéma. Et du coup, il... bah, je suis déjà allée voir des tournages et tout ça. Et j'ai rencontré plein d'acteurs, mais c'est des acteurs français. Genre, jamais vu Brad Pitt, genre. Mais j'ai vu des On acteurs français. Malik Betala. <rire> non, mais il était cool. Ouais. J'ai vu qui Cadmerade, euh... François Lambrouille. Enfin, François, ça va moi, j'ai une copine qui était... Enfin, son père est un Gesson sur des films et pareil je l'avais vu sur le pont qui m'avait fait la bise, il la barbe très douce <rire> mais genre en fait on était à Lille et il y avait euh, du coup euh, une avant première d'un film euh, avec euh, Vincent Lindon j'étais avec mon copain du coup qui a aussi fait ses études à Lille et euh, c'était le moment un peu où il y avait vraiment le covid à fond et tout ça en fait du coup il y avait les parents de mon copain et sa soeur qui sont venus sur Lille pour l'avant première de ce film et euh, par la même occasion après aller faire un dîner avec euh, les acteurs, etc, dont Vincent Lindon et tout ça qui est quand même euh, très connu. En fait le truc c'est qu'on devait y aller, on était invités enfin forcément genre euh, il, a, il, avait, il avait pris deux places pour nous. Et euh, bah, quand ils sont arrivés, la veille, mon copain a eu le Covid, oh du coup on était confinés pendant une semaine. <rire> et ils étaient tous euh, à la projection, ils sont tous venus à Lille. Bon ils ont été gentils, de nous ramener des courses, et <rire> c'est le seul truc qu'on a fait et qu'on a vu. Euh, c'était un peu de la merde. On a failli dîner avec Vincent. Quand j'étais à Bali, j'avais Tinder, mais vraiment, genre là-bas, tout le monde a Tinder, mais tu sais, c'est en mode de, tu rencontres tes potes. Bref, à un moment, j'avais enlevé. J'y allais pas, je répondais à personne et tout, surtout que je suis trop gênée des dates et tout. Genre, ouais, je suis trop le time, le time, ouais. Je comprends, je suis trop timide. Et donc, quand on était à Paris, une toi avec Céleste, j'avais installé pour voir. Mais franchement, genre, c'est pas pour me dédouaner, parce que en vrai, j'ai rien avec les gens qui Tinder, mais trop gênée. Genre, je réponds pas aux messages et tout, je suis une grosse conne, je suis une boule je suis les pétasses sur Tinder, tu sais, qui met Tinder, mais qui répondent pas, genre. Bah ouais. Je voulais regarder dans mon quartier puis ça me faisait rire, Et à un moment je vois quoi David Lafarge je t'ai pas raconté Non Tu vois, David part je me dis FDR, prank, euh, genre c'est pas vrai, tu vois Genre c'était vraiment lui Bah justement Je me dis c'est pas possible, hein. genre le mec il est pas sur Tinder, enfin, pour moi ça me semble improbable parce qu'en plus dans ma tête Tinder ça a toujours été un peu en mode la honte d'être sur Tinder, tu vois Et là, moi bah, son compte Insta est relié. Wesh Et en plus sa Bio il disait ouais j'aime chasser des Pokémon et tout Mais je suis pas Bah je sais pas mais c'était vraiment lui et donc pour rire j'ai Swipe à droite tu vois, parce que je voulais voir, genre on me mm -hmm. dit ce qu'il m'a Swipe Et on a Match Donc j'aurais pu d'aimer euh, David Lafarge Pokémon mais c'était pas du tout mon style Et, et du coup, anecdote numéro 2, Hop, ça... un Match <rire> avec David Lafarge Pokémon Je <rire> suis pas une tôt, hein, parce que j'aurais pu euh, lui parler, gratter ses abonnés mais non non mm. non C'est genre les mecs ouais, ils swipent ouais. tous à droite mais ouais, alors le que nous on est là très select Moi aussi hein oh, c'est un sur 100 hein 1 sur 100 et si je ne réponds pas à tout ça à la presse donc je suis en mode en vrai je me dis ça se trouve je passe à côté de l'homme de ma vie donc c'est pas l'homme de ta vie non. tu vas le rencontrer dans l'après-vie Enfin non désolé, en vrai je sais il y a plein d'autres En vite. vrai je pense que ça va de ouf marcher Mais je crois que ma mère elle a rencontré mon beau-père sur mon rencontre. ça va aller surtout quand tu taffes tu vois genre c'est super dur de rencontrer des gens et tout. Mais moi je trouve que euh, ça euh... peut être dangereux mais, en fait, enfin je sais pas moi, Ouais, ça, ça me fait peur En fait genre juste vu que tu mets ton âge, enfin maintenant tu sais t'échanges les insta après et tout Donc je pense que ouais. c'est galère, mais moi je dirais pas chez un mec euh, comme ça Ah non mais vraiment elle est jamais chez un t'inquiète pas, maman, je ne fais rien. Pop, c'est le couvent maintenant. <rire> Moi aussi, je suis sage en vrai. On, on est grave sage. Genre, mariez-nous. <rire> Moi, je suis trop une romantique en fait, ça, ouais. Moi, je veux trop, genre, sans de... ouais. Genre, t'as fait tomber ses cahiers. Ah, ouais, il m'aide à les récupérer. Vraiment, ouais, vraiment. Anecdote de fou furieux là, hein, les gars. Non, là, c'est ouais. notre anecdote parisienne. C'est genre notre anecdote. Notre anecdote. Elle <rire> s'est eh, passée il y a une semaine, mais ça fait que quelques semaines que je suis à Paris. Je me dis, que, ce n'est que le début. Moi, j'ai déjà eu mon œuvre de gloire sur TikTok. <rire> on était. Euh journée trop cool, on prend un brunch, et après on allait, enfin on a fait les fripes et on va faire des photos dans les rues du marais. Mais en vrai, on avait un bel appareil et on faisait un peu genre notre style ça pouvait faire genre on est influenceuse un peu tu vois. Ah, non mais ça faisait vraiment genre on prenait des shoots, on était ouais. giga sérieuse et tout genre. Voilà voilà, voilà genre vraiment pro. <rire> et donc on marche et tout et, euh, et on arrive, enfin vraiment on est dans une rue du Marais. Et là donc, je vous raconte la scène de ma vision. Je vois euh, Inès qui commence à s'embrouiller avec un mec. Ah, T'avais pas vu avant tout ce qu'il se fait moi j'avais pas vu, je vois juste Inès qui s'embrouille avec un mec et genre elle lui dit ouais, don't touch me, nah, nah, nah. go away, go away, il commence à s'embrouiller en anglais et tout. En mode <rire> genre, euh, je me dis bon c'est un mec, pour. sauf que en fait le mec, je vais pas spoiler des maintenant qui c'était, mais je reconnais sa tête et je me dis wow wow wow wow. wow. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Parce que je reconnais qui c'est et je suis en mode. En même temps, je me dis, je suis pas sûre à 100%, et genre, je sais pas si le mec il a fait un truc déplacé, je vais pas me dire, il est connu, donc je veux hein, faut que je réagisse pas. Donc je vois Céleste qui arrive, tu prends un peu Inès par la main, on part et tout, et là, on en parle et on réalise qui c'est. Et je propose qu'avant de dire qui c'était, tu prends ta personne. En gros, nous, on prenait nos photos, et à un moment, on commence à, à marcher pour aller, euh, pour aller plus loin, et dans la même rue que nous, il y a un mec un peu bizarre qui est genre vraiment à quelques mètres derrière nous, et il faisait des bruits chelous, il faisait des cris. Enfin je, je saurais même plus, je me rappelle plus trop ce qu'ils faisaient mais ils faisaient vraiment des bleus bizarres donc, moi dans ma tête, il était catégorifié ce mec est chelou, genre. Mais en plus, je fais genre, j'ai attention, et voilà. Et la faille, il a failli s'embrouiller en plus avec un autre mec dans la rue. Et là, on arrive euh, au moment du coup où Pops m'a vu m'énerver contre lui parce que il arrive et il me chope le bras. Alors que moi, déjà depuis tout à l'heure, je l'ai dans le collimateur en me disant, ok, il est bizarre et bizarre. Et là, il me chope le bras, donc moi j'ai trop peur, forcément. Je me retombe, je, je, je m'énerve contre lui, je fais, mais tu fais quoi et tout, je sais pas quoi. Et il me répond en anglais, You guys are amazing. Et moi, je suis en mode, ouais, genre même pas calculé ce qu'il m'a dit alors qu'en vrai à la base ça partait d'un bon Ouais, il me disait bon intention. En plus c'était pas que moi, genre c'était tout le monde. Enfin tu sais, il était pas genre, il venait pas me draguer. Genre ça se voyait, il voulait juste nous dire un truc gentil. Enfin j'ai l'impression. Mais bref, moi j'ai grave mal pris. suis en mode déjà ton touch me un Je lui ai dit ouais, tu m'as fait trop peur, je sais pas quoi. Enfin bref, pas qu Il cas. essayait un peu de te genre en mode de te parler, de te, te réapprocher. Ah ouais, toi, tu disais non, go, ouais, ouais go. Je m'en rappelle même plus parce que moi j'étais dans une euphorie ce moment. Enfin, genre. Ouais. genre hein. Et du coup, euh, il me dit ça et tout. Et d'un coup, le mec s'est énervé genre je rêve mais les rôles se sont inversés, le mec s'est énervé contre moi et il m'a dit ouais move away je sais pas quoi. Et, et là Céleste est venu me chercher et, et voilà la, les deux versions. Et donc et là, le mec dit, rentre dans le café ah oui. et là je regarde Céleste on se dit mais c'est le mec de Emily in Paris. C'est le oui. beau bon oui. gosse en plus. C'est Lucien Lamiscount du ouais. coup euh... <rire> moi, je Genre, sur le coup, vraiment, je me dis, est-ce que c'est lui Et après, tout concorde. Ils sont en tournage actuellement, parce que j'ai ai source sûre. Ils sont en tournage actuellement à Paris. Ils parlaient anglais. Ils parlait anglais. il ressemblait comme deux de d'eau Et, et moi, il avait ai... la même casquette J'ai regardé son Insta et ses identifications. Et une de ses potes de in Paris avait mis euh, le jour où on l'a croisé une, une vidéo où, euh, genre, il est habillé pareil que quand on l'a croisé. Exactement pareil. Et en fait, on n'a pas compris parce que. On est... Bon, déjà, je veux dire, c'est trop stylé parce que. Toutes les meufs à Paris vont vous le voir pour prendre des photos et tout. En plus apparemment il est super gentil. Ouais. Nous il nous arrête dans la rue pour nous dire qu'on est belle, sauf que <rire> bah juste euh... Mais non mais c'était les circonstances, c'était le contexte ouais. qui allait pas. Mais vraiment. déjà moi je trouve que ok il, a peut -être, il est peut-être gentil quand euh, tout le monde prend des photos avec lui et tout, en même temps c'est normal c'est son image de marque. Mmh. Mais je suis désolée mais le mec qui a failli s'embrouiller avec lui, il était de la réelle. Donc ouais. moi, euh, et les petits cris qu'il faisait dans la rue, enfin désolée mais je pense que le mec était un peu bourré Tu sais qu'il est il était. Il y a déjà pas une sa il il euh... je sais pas mais il était tout seul Oui mais il rejoignait avait... quelqu'un au café, il est rentré dans le café Ouais mais je sais pas, Non, c'est quand même bizarre, Enfin, tu marches pas dans la rue, on sent des cris genre On a jamais le fin mot de cette histoire, non. mais en vrai c'est assez fou on on a sous son TikTok, il y avait des gens qui étaient en mode... De, ah genre, euh, ouais, vous êtes des... Enfin, genre en mode... De, ouais, vous êtes des michto. C'est pas vrai et tout, mais c'est vrai. Enfin, on a aucun intérêt à inventer une histoire et en, en plus. plus là, voilà notre petite anecdote euh, parisienne. Je crois, que parce que je suis sûre, il, il va arriver d'autres trucs comme ça. C'est quoi ton spot fav à Paris genre Mon bon. spot fav, franchement, moi, je vais tout le temps me barrer dans le 6e arrondissement. C'est mon arrondissement préféré. En fait, j'y vais jamais, hein, je crois. Oh, mais franchement, vas-y, bah, si, en plus, c'est pas si loin de chez toi. Un peu, mais ça va et c'est trop trop bien. enfin je... En fait, genre, quand tu balades dans le 6ème arrondissement, t'as vraiment l'impression d'être ouais. une parisienne. Genre, en fait, c'est Paris comme on l'imagine, je trouve. Pour Il y en a qui adorent aller à Montmartre, moi, moi j'y vais pas souvent. Mort. Bah moi j'y vais pas souvent. Bah moi j'aime trop. Mais en fait j'y vais jamais mais franchement si j'y allais je pense que j'aimerais bien Genre je trouve c'est trop l'endroit Paris. En fait le truc c'est que c'est le premier endroit où dès que je venais à Paris quand j'étais petite et tout j'allais parce que j'aimais trop prendre des photos. Après maintenant moi je vis dans le 16. Ah bosse dans le 7 et j'ai vécu dans le 7 l'année dernière donc genre c'est un peu des quartiers que je connais tu vois. Et en vrai c'est des quartiers où t'es grave en mode t'as l'impression d'être dans Ratatouille dans Paris quoi. Enfin c'est trop stylé. a tu allé à un endroit trop stylé dans le 7 c'était à côté de mon taf, on a mangé ça à Beau Passage. Mais je pense... Ah, mais oui! Et bah, c'est grave cher, mais par contre. Vraiment... Ah, c'est super connu! Il y a que des gens bien habillés, des gens trop stylés. Bah, <rire> au moins, ça c'est dans le 6ème, six... non? Ah ouais? 6ème, 7ème, je pense. Ouais, c'est 7ème, je crois. Ça passe dans le 6ème. Ouais, peut-être, ouais, mais c'est dans ce coin-là. Ouais. Voilà, Beau Passage, endroit très mignon. Mmh. Ok. Ça c'est le 6ème, mmh. okay. mmh. Boulevard Saint-Germain et tout. Ah, le quartier-Salentin et tout. Ok, ok, oui, ok. Ouais. Et, et notre goals c'est d'habiter là-bas, putain. Ça paye un jour! Vraiment! Non, mais il y a du monde. Ouais. régularité, Quand je serais sortie avec David Lafarge Pokémon, c'est bon, il n'y aura plus de problème. David, <rire> si tu passes par là, je crois que t'es pas t'affiché, je suis désolée. Euh... Non, mais David passera pas. <rire> David, regarde David. les potins. David Lafarge, regarde les potins de petites meufs sur Paris. <rire> ça, ça montre trop Paris. Tu parlais des soirées là, en mode où les gens ils doivent bien s'habiller. Ouais. Et ça, vraiment, genre. En gros, bah, j'étais avec mon pote euh, de 3 ans, je crois. Et euh, on s'est habillé en mode. Euh, Genre j'avais des docks, tu vois, j'avais un t-shirt long, mais c'était une pyjama de base parce que j'avais pas trop de vêtements ouais. Et un blazer Et lui il était bien habillé, enfin une grand style et tout machin On arrive et je crois c'était à une des péniches, tu sais, sur les quais Ah oui ok ouais Et ils nous font genre, ils nous recadent mais genre humiliants tu vois, en mode Ouais, euh, vous avez pas 21 ans tu vois, donc trop chiant Ah c'était 21 ans Ou 20 ans je sais plus, mais on avait 19 ans à ce moment là Et donc en gros on se dit putain euh, Enfin on est comme de con, tu vois, on marche sur les quais, on a plus de soirée tu vois mais on voulait vraiment sortir et puis moi je venais quasi jamais à Paris. Et là on arrive devant le palais de Tokyo tu vois, ok, et on voit un peu soirée privée genre en mode il y avait des vigiles et tout, Enfin, genre en vrai le palais de Tokyo je pense c'est un peu stylé. C'est enfin, trop on stylé ça, tu vois. <rire> On ici sur la Tour Eiffel et tout en plus non Vraiment, on se dit viens on tente, enfin, genre en vrai on a rien à perdre tu vois, et je me dis mon look peut passer en vrai, et on arrive vraiment au culot, il nous laisse rentrer genre on rentre, en plus l'entrée était gratuite. Et après on se retrouve à l'intérieur il y avait tué des riches. Mais quand je dis que c'est que le verre il devait coûter genre 15 balles. Enfin c'est un truc de ouf tu vois. Non mais genre, oui. tu sais, genre, ça se voyait, les gens étaient de ouf. Mais mais ça, aisé, fait, tu vois. Et, et nous on ah, est un peu en fait. Moi je suis en pyjama <rire> En enfin, vrai on est resté en bon, vrai flatté hein Ouais mmh. mais en vrai tu vois j'étais un peu en mode ça veut rien dire genre vous pouvez vous faire dans un endroit qui est moins stylé qu'un autre et en fait vous faire, enfin c'est juste ça dépend, ça va dépend, dépendre du vigile, dépendre de... Même ton attitude aussi, voilà, bon, voilà. es confiant et tout Et ça joue de ouf et bon après on a fini euh, dans une boîte gay C'est trop cool la boîte gay, gay tu te fais pas draguer c'est génial ah bah, si. Parce qu'en fait, ce qui ah s'est passé. Ouais. Ah merde! En fait, c'était pendant le Covid et tout, un peu. Et genre, euh, les bars avaient pas trop le droit de rester ouvert, Enfin, genre, euh, bref. Donc, après cette histoire, on arrive dans un bar gay machin. Et là, il y a une meuf et son pote, trop beau, vraiment magnifique, qui viennent nous voir. Elle nous dit ouais j'aime trop votre mood non non non nan nan nan trop beau le style <rire> genre vraiment est trop mini et son pote genre c'est un mannequin mais il est grave connu en mode genre je le vois tout le temps sur les affiches et tout mais magnifique le mec genre il fait les fashion week et tout genre il était à, okay. à genre enfin à chaque fois je le vois sur toutes les pubs et ma belle je la vois sur les pubs et tout donc on passe un peu la soirée avec eux et en même temps à un moment il y a le videur et... enfin le barman vient me voir et il me dit ouais tu veux boire quoi et tout j'étais en bizarre parce que parce ouais. que t'es gay genre on est dans une boîte gay genre pourquoi tu. <rire> Il me dit non c'est pas pour moi et tout et là je vois une meuf à l'autre bout, mais genre une meuf qui avait 10 ans plus que moi qui voulait vraiment m'acheter un verre et mon, mon pote se forçait, tu vois il me dit mais, accepte accepte et donc, finalement j'ai eu mon verre je l'ai bu, on s'est barré parce que j'étais en mode trop gênée ah ouais, je suis pas du tout intéressée tu vois donc, voilà. Je suis ah. une michelonne en plus de... Euh... <rire> <rire> moi une fois je m'étais fait draguer par une meuf à Lille, euh, ah ouais et euh, au début j'avais pas capté, genre au début j'étais en mode trop cool je me suis fait une trop bonne copine, pas du tout, genre, elle, elle commençait à me prendre la main et tout ah ouais. et genre, je me suis barrée, mais ça, elle commence à un peu me draguer. Ouais, j'ai trop hâte oh, de faire ma vidéo. Okay. Donc là, on va clôturer. En enfin, vrai, on a raconté pas mal d'anecdotes. Ouais, variées. Tu, tu feras un truc. Mais euh, on espère que ça vous aura plu. On espère qu'on a offensé personne. En vrai, ça va, on a pas été Non, plus. et puis de toute façon, dites-vous si on vous a offensé. fois, j'ai pas dit Non, mais elle rigole. Elle rigole, elle rigole. <rire> non, mais c'était pour et rigoler. Le... <rire> et quand Inès rentre de Thaïlande, on fait une vidéo où on boit comme ça. On dit... on dit vraiment les termes. Et, et on débat. <rire> euh... C'était bien au pas la tête? Non, je rigole, je rigole. Non, mais non, mais euh, peut-être dans 6 bon, mois on pourra bon. euh, encore plus débattre de tout truc croustillant. <rire> N'hésitez pas à aller la follow, aller oui. regarder sa chaîne. Allez voir ce que je fais, c'est cool. Non, en vrai, ouais, vraiment, elle se lance et ouais. tout, mais elle a un très beau setup. Donc, ah. allez-y. C'est vidéo, moi la quiz La des setups. Et ah. voilà, donc euh, bisous. Bisous.